Donc je m'appelle Eric Crampon, je suis diplômé de l'Université de Paris. J'ai eu ma thèse en 2010, donc de 2006 à 2010, j'ai été inscrit en thèse à l'Université de Paris. Et je suis actuellement scientifique principal à Takeda, travaillant sur le département de thérapie génétique. J'avais eu l'occasion déjà pendant mon master de faire un premier stage de 8 mois à philadelphie et les états unis m'intéressaient. Enfin, donc les états unis c'est très vaste et clairement euh, d'une région à l'autre il y a beaucoup de différences euh, toute la région nord-est pour être plus précis était la région qui, qui m'intéressait parce que je trouvais que c'était un bon compromis entre l'europe et les états unis c'est une expérience aux états unis mais en restant malgré tout pas trop loin de l'europe pour les raisons familiales et boston pourquoi la ben, région de boston parce qu'en fait c'est une région qui est un hub d'un point de vue scientifique, notamment pour toutes les boîtes pharmaceutiques. Il y a Pfizer, Novartis, Takeda, il y a toute une série de boîtes pharmaceutiques. Dans un rayon de 5 km, il y a une vingtaine de boîtes pharmaceutiques. Donc pour moi, c'est exactement l'endroit où on doit être si on cherche à travailler dans les boîtes pharmaceutiques. Alors, ce qu'on pas aux États-Unis, a... déjà, c'est pas aussi simple que ça. Euh, il y a un point qu'on avait fortement négligé, c'était l'aspect visa. Euh, et clairement, euh, avec la politique actuelle, ça va devenir de pire en pire, je le crains. Donc, c'est un point quand on pense aux États-Unis, il faut vraiment avoir à l'esprit, euh, ce n'est pas aussi simple que ça. À ça dans la vie de tous les jours, les Américains sont très sympathiques, mais pendant Quelques temps, c'est surtout des relations très superficielles. Donc, on n'a pas de problème à rencontrer des gens. C'est plus compliqué euh, d'avoir des relations sur le plus long terme. Euh, un autre point qui est amusant et qui, est, et, euh, qui nous a surpris au début, c'est que quand les Américains disent qu'ils viennent pour manger, ils viennent pour manger. Ils ne vont pas avoir rester comme en France pour le café, le pouce café la discussion d'après-midi. Ils sont là entre midi et deux heures. Et à deux heures, même si on passe un bon temps, on dit « bon, ben voilà, c'est fini, on part ». Et une autre, fois, une autre expérience que j'ai eue, on avait invité des Américains à dîner le midi et on leur a fait un repas entre guillemets à la française, donc avec plein entrée, plein dessert. Et ce qu'on ne savait pas, c'est que donc ils sont arrivés à midi, on est sorti de table à 4 heures. Et ce qu'on ignorait, c'est qu'ils avaient prévu un dîner avec des amis à partir de 5 heures. Donc je ne sais pas comment ils ont pu manger à 5 heures le dîner, puis le repas qu'on leur a fait, mais c'était un point, voilà, ça fait partie des petites, des petits, des, des petits ajustements culturels auxquels on, on s'attend. Euh, déjà, un gros handicap qu'on a en venant de France est notre accent français. Euh, le nombre de fois que j'ai eu à, à me répéter, je ne le compte même plus. Et il suffit que je dise même euh, « Hello » et tout le monde dit « Ah, vous êtes français ». Alors la question classique ensuite, c'est savoir si c'est français européen ou français, euh, français canadien, vu qu'on a ici à Boston une grosse, forte communauté qui vient de Montréal. Euh, L'autre point euh, qui, est, qui change beaucoup, notamment dans le rapport au travail, c'est la positivité américaine. En France, on est très clairement cartésien et on a toujours tendance à voir le verre à moitié vide, très souvent. Alors qu'aux États-Unis, tout est, si on n'a pas des oh, « amazing job », c'est que quelque chose s'est mal passé. Donc, ils ont un rapport positif qu'on n'a pas et qui, clairement, au début, euh, demande un certain temps d'adaptation parce que, en tant que français, on a toujours tendance à dire à avoir le côté négatif et à faire des critiques, ce qui n'est pas forcément toujours bien vu aux États-Unis. Il faut surtout insister sur ce qui est positif dans les présentations. La formation française est, euh, est très très bien vue à l'étranger, notamment pour son côté euh, pluridisciplinaire. Euh, C'est quelque chose que, euh, qu euh, qui clairement fait une différence un Français, a des même s'il est spécialisé dans un domaine, a des connaissances dans d'autres domaines scientifiques ou littéraires ou autres. Chose que, euh, est, qui est beaucoup moins le cas pour les Américains notamment. J'ai le sentiment qu'ils sont beaucoup plus spécialisés et qu'essayer euh, de, de poser des questions hors du domaine de compétences des personnes euh, peut poser problème. Alors que justement le côté français, notamment pour tout ce qui est formation mathématique euh, et en programmation, c'est quelque chose qui… Et dans ma formation à la marge, mais qui m'a quand même servi plus d'une fois dans, dans, mon, dans mes postes que j'ai pu avoir. On a un regard plus critique sur ce qui fonctionne et ce qui peut ne pas fonctionner en France. Ça permet de, de dézoomer un peu le, des problématiques quotidiennes. Et surtout, ça m'a permis d'apprendre de, de, des choses, d'avoir de gagné quelque part une certaine confiance en soi -même, en soi-même que, je, que en restant en France je n'aurais pas eu justement le côté positif américain de ce côté fait du bien à l'ego clairement et aide un peu à, à s'affirmer soi-même et euh, aussi euh, il y a un côté Ici, aux États-Unis, euh, entrepreneurial, c'est-à-dire qu'on donne plus facilement la chance aux gens d'essayer et de se tromper que ce que je pouvais avoir l'impression d'avoir en, euh, en France et ce qui me permet de plus facilement essayer de m'affirmer et essayer de proposer des choses sans crainte que euh, de l'échec, chose que j'aurais peut-être pas fait ou que je ne faisais pas parce que j'étais plus jeune aussi euh, quand j'étais euh, encore étudiant.